Euh, exilé, pour moi, c'est plus un supérieur qui va dire euh, bah, à quelqu'un de partir pour une raison. Genre, il faut qu'il y ait une raison valable pour être exilé. Pardon Désertique. Exclu. Dans le but de, de se mettre en sécurité. Parce qu'il peut y avoir la guerre, ou alors c'est parce que dans son pays, il y a des discriminations. L'exil, c'est le fait d'être interdit sur un territoire. C'est... Le fait de ne pas pouvoir revenir à l'endroit, c'est être, être exilé quand on ne peut plus revenir à ce endroit-là, quoi. Et quitter un pays. Et l'exil, euh, l'exil, c'est quelqu'un qui est mis euh, en marge de la société, plutôt. Exilé. Exilé L'exilé. De <rire> quoi Exilé. Exilé. Exilé. Uh, the person that doesn't belong to a place. Le départ Abandon, retiré, éloignement, étranger, isolation, loneliness. It comes to the picture of person who left the country due to, to a problem uh, and moved to a place where he feels security. Bah, c'est il fait ce qu'il veut. La contrainte. Quelqu'un qui est pas loin, hors de chez lui. Dark and happy. <laughs> Moi je pense euh, je sais pas, au 19e siècle, à vrai dire. Pour oh. les écrivains qui étaient exilés, ou je sais pas, les... même début du 20e siècle, surtout comme je suis russe. C'est un peu hors la norme. <rire> ah, donc euh, tous ces gens qui ont dû partir de la Russie euh, à cause de la révolution euh, d'un nouveau régime. Pour moi, je suis dans un pays, je suis déporté du pays. Et là, est-ce que c'est une importation de quelqu'un dans mon pays Mais si on ne décide pas, je pas mon décision de m'amener chez moi. Parce que je pense que l'État ne pense pas dans les personnes qui ont des problèmes. Ils ont besoin de, de l'aide que les pays étrangers ils peuvent donner. C'est ça. Euh, mmh. Asile Euh, spiritualité. Asile, va je vais mettre euh, guerre. L'accueil, maison. Du coup, je suis dans la rue. Chance. I don't know why it's taking me so long, but I would say tout ce, bah, tout ce phénomène. Fear and limitation. Bah, en gros, c'est des hommes et des femmes, voire des enfants qui sont obligés de quitter leur pays. Du c'est c'est triste. On est on est soli solitaire. Changement. Euh... Peur, peut-être. Euh... Laws. Restrictions. Je pense que quand vous voyez dans les médias, les gens disent « illégal ». Mais je dis que c'est des gens indocumentés. Moi, je dirais démence et folie. Oh, on se sent protégé, quoi. on se sent à l'abri. Folie. Entraîné. Bah, ce sont des gens qui sont malheureux chez eux et qui veulent vivre. Ils sont bienvenus qu'ils ont ouvert les portes to another place, yeah.